Bonsoir, on fait des séances nocturnes. Beaucoup d'entre vous, on vous a beaucoup effrayé par rapport à vos pouvoirs dans l'enfance. Vous avez grandi en rejetant vos pouvoirs. Le temps est là. Ok? Je viens tirer la sonnette d'alarme. Vous devez vous activer vous devez vous réveiller c'est pour ça que les films de d'horreur de sorcellerie vous attirent autant vous avez trop essayé de calmer de faire taire le sorcier qui se cache en vous Vous avez suivi hmm. il est temps ils veulent vous guider vers l'argent ils veulent vous guider vers la liberté mais vous dites, parce que c'est anticonventionnel. Ma mère a grandi et m'a élevé dans l'église avec les coutumes et les traditions de l'église. Et quand tu me parles de l'eau, la nuit je vole. Oui, tu voles depuis que tu es petit dans tes rêves. Tu te bats dans le rêve. Tu combats. Tu tapes. Tu es comme un guéri dans le rêve. Sandra, les gens, vous êtes jaloux. On a fait le lavage à dos, là, on a fait la fête. Tu combats. C'est un peu comme si ce qu'on a mis en vous c'est comme une bombe qui avait les, le compte à rebours. Et le temps est déjà arrivé. On s'entend de faire Tout ce que vous voyez dans les films, là vous êtes ça. Et même plus encore. Tu vois que quand elle le film, il se soulève aussi, il vole. Et moi, vous dire, est Parce qu'on vous a dit dans l'avance que ceux qui volent sont les sorciers. Ok. C'est que tu es social. Il y en a parmi vous, vous parler avec les anges. Quand vous rêvez de quelqu'un, dans les jours qui suivent, il va mourir. Vous avez peur de vos pouvoirs. Vous avez peur de découvrir ce qui est en vous. C'est pour ça que vous n'avez pas la paix. Vous avez suivi. C'est pour ça que tu n'arrives pas à dormir la nuit. Tu as compris tu as compris, non? Continue. On t'attend. Quand vous guettez mes vidéos, vous dites que oh, la femme, si elle est neuf, elle veut que qu'il se lave avec le sel. J'ai mis la méditation. Il n'y a que quelques personnes qui sont venues. Vous devez apprendre à utiliser vos pouvoirs. Les premiers à devenir milliardaires. Avec le pouvoir, sont en train de monter. Écoutez-moi bien. L'ordre mondial a changé. On n'a pas pu chercher le boulot chez quelqu'un d'autre. On crée. On manipule l'énergie. quelle parle de ça, votre corps picote parce que vous savez que c'est vrai, non? En passant, ça, c'est un peu le direct des plaintes. Si quelqu'un veut se plaindre de n'importe quoi, qu'il retienne ses doigts, ce qu'il veut l'insulter, c'est ce qu'il va, va se désabonner sur ma page. Vos yeux sont en train d'être activés. Quand tu étais petit, tu voyais les esprits. Tu les entendais. N'est-ce pas? On m'envoie le jacquin. Je te touche seulement. Donc, on m'écoute là, ça commence à venir. Toutes tes choses là, ça va revenir. Tu vas te lever le matin à 4 h On va te dire: appelle telle personne à 8 heures. Pas dans tel endroit. 15 millions tombent dans la journée. Tu vas apprendre à te faire de l'argent avec les ancêtres. C'est comme ça que tu souffres. Pour autre tu ne comprends pas. Il n'y en a pas vous c'est comme vous ce venez même fou. C'est comme si tu vas la tête. Et là, vous n'avez pas écouté. Ils vous ont laissé, vous avez parti dans les mariages ou les. Vos femmes-là ont sucé vos pouvoirs. pourquoi crois qu'elle n'avait pas vu ta richesse depuis longtemps. Père est venu te... Elle était venue pour t'épouser parce que tu étais trop beau. Elle a vu ton étoile, mon frère. Chaque jour, sa mère était sur le avec ton nom. Il qu'on puisse. Il qu'on puisse. On te suce. Tu vois, quand tu suces la sucette, la fin, là. Comme ça qu'on te faisait. Voilà, femme de, de la sucette là. Tu peux carrément voir le liquide coloré qui passe à travers la glace. Le pire, c'est que tu t'approches encore sur ça. On t'a divorcé, on t'a abandonné. On a pris les enfants. Le gomme n'a dit que tu le donnes à la maison. Tu as es encore espoir. Tu es bête. C'était une distraction pour ton chemin. Continue ton chemin. Beaucoup d'entre vous, vous êtes comme moi. Ils me disent, je vous dis que de la même façon qu'ils vous parlent de telle personne, la personne meurt, telle personne, la personne guérit croyez qu'ils vont vous donner pour l'argent aussi il y en a parmi vous vous êtes dans plusieurs mondes vous savez pas ce que vous dites vous faites souvent c'est pour ça que vous avez beaucoup de déjà vu. Beaucoup. Vous faites quelque chose pour dire, mais j'ai vu ça. Edouard Fakou. Ça, ah, c'est super. Je suis très contente pour toi. Parce que tu sais, Edouard, les choisis souffrent beaucoup. Les personnes qui ont les dons et les pouvoirs, et la société sait avancer pour vous décourager, pour vous traiter de fou. Souvent, tu vois, j'ai tout ça, là, j'ai tous ces pouvoirs. Si oui, alors l'argent, ils sont retaminés dans la dimension de l'argent. Maintenant, tu vas trouver le poisson qui a l'ordre dedans. Beaucoup de dans la main. Vos bras sont particulièrement cette nuit. Cette nuit. Il y a des nuits, l'esprit va te dire va dormir seul. Tu ne dois pas être ton mari. Ne lui fais pas les problèmes. Bah, je dors peut-être sur le canapé, parce que tu seras visité. Il y en a parmi vous, vous pouvez avoir des visions. Certains amis vous, ils vont devoir vous faire subir un accident, pour que finalement vous décidez. Ou bien il te faut une rupture soudaine, ou bien un de tes enfants meurt. C'est ça ton choc. Certains d'entre vous ils vous font un choc, pour que ça vous réveille. Mais ils me dit de vous dire n'attendez pas le choc physique, n'attendez pas de perdre, n'attendez pas que quelqu'un vienne vous escroquer 300 millions, n'attendez pas que votre famille, fils, meurt. Reveillez-vous maintenant, dans le calme. Mais si vous ne vous réveillez pas, ne vous dérangez pas, ils vont venir vous réveiller. Ils vont vous secouer. C'est donc, vous de folle, coupez de la mémoire. d'entre vous, ce sera plus fort que vous. Inconsciemment, vous allez commencer à vous activer cette nuit. Tu vas te lever même quatre fois. Tu vas voir les Tu vois, quand tu n'arrives pas, tu ne sais pas pourquoi. Tu es inconfortable. Tu sens en toi. Voilà. Ils ont été visités. C'est un... Certains parmi vous devez agir dans l'urgence. Et vous avez de nouveaux dons qui s'ouvrent maintenant. Oui, bon, me mettre en garde de vous dire de ne pas. Vous aimez trop aller, vous avez 50 conseillers. Vous avez consulté 50 charlatans. Il n'y a pas la folie. Ce sont les étapes d'activation. Certains d'entre vous, vous allez entendre la voix de vos anges très fort. Très fort. Vous allez demander mais il y a quelqu'un là Parce qu'au commencement, tu parlais avec eux. Sans souci. On t'a séparé d'eux. Tu connaissais tous les signes. Maintenant, ils sont en train de te rééduquer. On a tous des anges gardiens. Toujours. Tous. Vous allez. certains un homme conduit à beaucoup dormir ces derniers jours. Pendant que vous dormez, ils vont en train d'opérer votre corps. Ils vont enlever le stress. Non. Vous allez euh, avoir des visions claires, des petites, petites portions de sommeil dans la journée. Et certains, ça vous prenait souvent des heures pour passer d'un monde à l'autre. Maintenant, en une seconde, vous allez le faire. <rire> tu vas rester comme ça là. PAP Tu pars. Tu captures l'information, tu reviens. Vous êtes en train de devenir sensible au spirituel. Certains vous seraient très rejetés. Bonsoir, bonsoir. Vous allez être rejetés. Euh, vos copains vous avez épousé parce qu'ils voulaient être une femme de ménage. Mais euh, vous aspirez à plus que ça. Donc, ils vont aussi combattre cela. Certains, votre pouvoir est en train de se réveiller. Your awakening. Vous vous réveillez. Vous ne connaissez même pas bien votre forme. Mais je vous informe que vous êtes grand. Mmh. J'entends le mot 1m80, 2m. Vous allez souvent manger. En mangeant, il faut les inviter à table. Laissez-vous balader parce que vous êtes en train de mettre une connexion. Vous êtes en train de remettre les ponts. Qui avaient été coupés depuis longtemps. Les ponts qui vous permettaient de fonctionner dans le naturel avaient vos pouvoirs supernaturels. Sans avoir de problème. Ils vont essayer de vous faire peur. Ne les écoutez pas. D'autres, même, ils vont vous donner, monter de nouveaux pouvoirs. Vous croyez que vous connaissez tous vos pouvoirs, mais vous ne connaissez pas. Ils vont révéler encore d'autres. Les choses que tu n'as même jamais imaginé que tu pouvais faire. Certains d'entre vous, vous restez sur ça, là, vous entendez Tu vois, quelqu'un reste comme ça, il prophétise à quelqu'un, tu regardes, tu dis « Waouh !» Il me dit « dit que maintenant, toi aussi, tu vas commencer. » Tu vas souvent prophétiser comme ça, parce que toi, mais tu vas dire que c'est moi qui dis ça. C'est moi qui dis ça. Certains d'entre vous, ils vont vous manipuler. Ton corps va commencer à faire. Tu vas rester comme ça, tu vas dire « Je et pas à doigt là, je pas à vous devez vous habituer, certains d'entre vous vous êtes bloqué dans le boulot, et Ouvrez, ouvrez cette nuit, ils vont ouvrir vos oreilles spirituelles. Vous allez beaucoup les entendre. Il me disent de vous dire de ne pas avoir peur parce que vous avez de nouvelles propositions dans les jours qui arrivent. Donnez l'option qu'ils vont vous proposer, dites oui. Ne dites pas non. Certains vous allez être libérés, vos pieds, les chaînes sur vos pieds vont être libérées. Somme 105. Quand le temps arrive, il envoie des loups les chaînes. Jacques, croyez en l'éternel. Croyez. Mais je viens vous prévenir que ça ne ressemble pas à ce qu'on vous a dit. Ça ne ressemble pas à textuellement à la Bible. Parce que la Bible a les choses qui sont cachées. Et même si dit, dit, tu te dis, tu ne dis pas, ils vont faire, ils vont te pousser, tu vas faire. Ils vont vous pousser, vous allez faire. Il y a tellement d'énergie, je capte, j'essaie de capter vos énergies pour parler. Beaucoup de choses de tous les côtés. Donc Il y en a, on a enlevé les chaînes sur vos pieds. Onlève les pieds qui se détachaient. Donc, dans votre jeûne ou dans votre prière, mettez le psaume 105. Je crois que c'est parti du verset 20. On a, des, on a envoyé, on a défait ces liens. Voilà, vous lisez ça. Certains, vous allez avoir les dons comme si vous vous téléportez quelque part, vous voyez ce qu'on fait, comme si vous étiez une caméra l'endroit là. Et on vous téléporte, votre don de téléportation va s'activer. Tu restes quelque part comme ça, on te dit, on te fait ta soupir. On te dit dors. Tu dors cinq minutes. Et tu vois quelque chose. Après tu reviens. N'ayez pas peur d'être seul ou qu'on me dise de vous parce qu'ils le feront de toutes les façons. Vous avez une nouvelle famille. On vous donne une nouvelle famille. Vous devez accepter votre nouvelle famille. Vous devez accepter vos nouveaux dons. Vos dons ne se pratiquent même pas comme vous connaissez-là. C'est quelque chose qu'on doit tester, c'est pour voir chaque jour. On doit tester. Ça va augmenter. Vous devez verser, euh, stériliser vos maisons. des pièces. Négligez pas celle des enfants. Certains d'entre vous, vous, vous êtes mariés. Votre mari a pris votre pouvoir. Il vous a beaucoup fatigué. vous a fatigué. Certains, votre belle famille a bloqué votre, votre, votre utérus. Et ils vous ont mis comme dans un cercueil. Je vois une femme dans un cercueil spirituel. Tu es fatigué. Tu es fatigué. Ange Michael avec ta lance. Je viens casser ce cercueil. Je commande la vigueur sur le corps de cette âme. Il y a même des gens qui vous ont volé. Ils ont volé dans vos entreprises. Ils seront démasqués. Ils vont partir. Ils vont faire la, la place au nouveau. Certains, votre voix va porter. Vous ne saviez même pas que vous étiez timide toute l'enfance. Vous allez commencer à faire les vidéos, les gens vont vous écouter. Votre voix sera écoutée à travers le monde. Euh, il me dit, on vous dit que ce sont les principes religieux qui vont vous sauver. Je vous parle trop souvent de la dîme. Je vous parle de la façon de prier. C'est comme un cycle que vous devez compléter avant d'aller au prochain niveau. Il y en a parmi vous, beaucoup d'entre vous, vous ne payez pas vos dîmes. Ça fait une nourriture. Certains, il y ont les mauvais yeux. Ils ont des bouts de cristal pour vous voir. Chaque fois que tu avances un peu, on, on vise, tu descends. Tu avances un peu, on vise, tu descends. Même si partent n'importe où, sur la terre, nous déclarons par la foi que leurs complots sont annulés. Certains de votre commandement va s'accentuer. Vous allez commencer à commander plusieurs entités. Avant, tu parlais, on ne t'écoutait pas, mais tu vas devenir très puissante. Quand tu vas parler, plusieurs sphères vont comprendre. Je vois une personne, en fait, qui commande trois niveaux. Trois, invisibles, visibles, sous marin Certains, vous, êtes en train de, de, vous avez la promotion spirituelle. Donc, vos pouvoirs sont en train de passer. Une autre, dans une autre dimension. Ça passe dans une autre dimension. Et ça, vous arrivez depuis quelques jours, vous vous sentez, vous vous sentez bizarre. Je vous ai parlé de l'école de spiritualité. On va commencer ça le 7 plus tôt. Les sciences seront totalement dirigées par les ancêtres. il Je vais laisser qui de pouvoir, ce qu'ils vont dire de faire. Faites-leur confiance. Beaucoup d'entre vous écoutez seulement. Vous êtes comme devant la télé. Vous ne faites pas. <coughs> Depuis on t'a dit de laisser au boulot. Là, tu n'as pas laissé, non hum? Si tu ne laisses pas, il ne peut pas te demander comment on fait l'argent. Et un gars, l'autre jour, un de mes fils, lui-même, il a dit qu'il veut démissionner. Ça a pris six mois pour qu'on lui donne sa démission. Sa famille, elle a tout dit. C'est la fille de Facebook là qui t'a fait des missionnaires. Elle dit aux gens de quitter leur boulot. Je sais de quoi je vous parle. Vous savez que j'aime l'argent, non? Si elle dit à quelqu'un de quitter son quelqu'un qui me paie la dîme, je te dis de quitter ton boulot pour rester sans boulot. Non? Non. La formation spirituelle ne sera pas en présentiel. Personne ne va venir chez moi. Tout ça à distance. Ayez confiance en nous. Certains d'entre vous me disent vous devez acheter une lance. Ou, une, ou bien. Où est-ce que c'est Michel porte là, ça? Le spirituel n'est pas. Euh... Le spirituel n'est pas. Euh... On doit arriver chez toi, on voit les choses spirituelles. Et beaucoup d'entre vous, chez vous, il n'y a rien. On t'a dit de déménager depuis longtemps, tu es tout là-bas. Tu n'es pas libre de pratiquer ta spiritualité. Tu n'es pas libre de pratiquer ta spiritualité. Donc, vous devez acheter ça. Ça fait là quelques jours qu'ils te disent, ils me disent, te disent que ça fait quelques jours qu'ils te parlent de ça. Et tu dis, si, tu vois même souvent ça en vision. Les choses qu'on vous montre, c'est pour acheter où C'est pour faire Je sais que vous vous impliquez trop. Vous devez nous écrire une bourse où vous voulez faire la formation. Il y a un questionnaire que vous devez remplir. moi je vais juger si vous devez participer ou pas. En fonction de vos réponses, je vais vous dire. Et ça va d'abord dans une chambre tu dois jamais sortir de la maison là. merci <coughs> bon il terminé tout ce que j'avais à dire, j'ai dit. Ceux qui devaient entendre, même si demain matin, vous entendez. Je vous ai dit que je parti à la mer. Moi-même, je pars à la mer avec vous. Vous ne partez pas. Ne partez pas. Vous aimez quand vous forcez non? Vous avez menti. on dit toujours. Aujourd'hui, je sors de la banque, une dame me voit. Écoute. Oh. Je sur la ligne, Tu te laves au sel. Non. L'autre jour à l'aéroport, je vois une hôtel à Je te suis en ligne, tu te laves au sel. Non. Qu'est-ce que vous voulez Que les anges t'accompagnent pendant ton accouchement, Christelle. Il n'y aura pas de complications, pas de mort. Vous allez sentir saigne et sauf. Tu vas accoucher par voie normale facilement. Pas de douleur. Au nom de Jésus. S'il n'y a pas la mer là où vous êtes voyagé, vous partez là où il y a la mer. Mais je vais continuer parce que ça va, sinon ça va se transformer en séance de réponse question. Moi je dois aller dormir. Si vous êtes nouveau sur ma page, écoutez mes vidéos. Je suis à Liboville samedi, un arbre sans racine, mm -hmm. c'est une question de temps avant qu'on se dessèche et qu'on tombe. Oui.